Il y a quelques jours, un élève de troisième m'a demandé, pendant que j'introduisais la notion de fonction, « Monsieur, c'est quoi une fonction ?»« Fonction. » Et puis, en seconde, un autre m'a demandé, « Monsieur, c'est quoi un vecteur ?»« Vecteur. »« Ouais. » Cela m'a donné l'occasion d'expliquer qu'un objet mathématique est ce qu'il fait, et pas ce qu'il est, plutôt agissons sur ce qu'il fait, cet objet. Qu'est-ce qu'elle fait, une fonction Une fonction associe, par exemple, un nombre x, un autre nombre, 2x-3, par exemple, et ce nombre est unique. Qu'est-ce que fait un vecteur ben, Un vecteur, il montre en même temps une direction, un sens et aussi une longueur. Et tout cela à la fois. Pour les plus avancés en maths, qu'est-ce que c'est une intégrale Une intégrale, c'est rien d'autre qu'une fonction. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction Elle associe à un domaine, dans le plan, par exemple, son aire, un nombre exact, X. Et plus simple, qu'est-ce que c'est une médiatrice Allez Qu'est-ce que c'est une médiatrice La médiatrice du segment AB, qu'est-ce qu'elle fait Elle coupe le segment perpendiculairement en son milieu. Etc, etc, etc.